Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Peut-on gagner plus en trading, en trading soi-même que les résultats que font les hedge funds ?» De temps en temps, je reçois un email de personnes qui me disent « Mais Serge, ce que tu racontes, c'est des bêtises, pour ne pas utiliser d'autres termes. » Et ils me disent « Les hedge funds font maximum 20% par an. » Les, les meilleurs font 30 donc comment peux-tu dire qu'on peut gagner 1 par mois, 20, 1 par jour ou 20 par mois Eh bien c'est très simple, les hedge funds eux ils gagnent surtout de l'argent euh, avec la commission fixe de 2 ou 3% qu'ils demandent sur les sommes très élevées, donc eux ça ne les intéresse pas de prendre des risques de, de trader à court terme, donc eux ils essayent de prendre des trades à très long terme euh, sur des valeurs euh, très sûres mais qui n'ont pas de, de très fortes euh, de très forte volatilité. Alors que si vous regardez par exemple le Bitcoin qui a fait ce, ce week-end en deux jours, il a fait 15% d'augmentation, il est clair que vous pouvez très rapidement lorsque vous tradez vous-même arriver à des résultats bien meilleurs que ce que font les hedge funds. Hein. Euh, le bitcoin il a fait 1000% euh, cette année d'augmentation donc si vous avez cru au bitcoin il euh, y a quelques mois eh bien aujourd'hui vous avez déjà euh, fait bien mieux que les meilleurs hedge funds. Donc il est clair qu'il ne faut pas vous baser sur les performances des hedge funds pour estimer euh, le, le, le gain maximum que vous pouvez faire, vous pouvez gagner beaucoup beaucoup plus que les hedge funds et euh, bon vous n'allez pas investir euh, des millions ou des milliards comme ceux qui investissent dans les hedge fund mais en tradant, en utilisant une bonne méthode de trading vous pouvez faire vraiment des résultats très très très spectaculaires et gagner pas mal d'argent. Donc si vous cherchez une méthode efficace et bien vous avez un lien ici et au-dessus vers mes méthodes de trading, notamment ma méthode de scalping que je vous recommande avec ma méthode Ishimoku. Et là, vous verrez que vous arriverez, en vous entraînant d'abord sur un compte de démonstration, à des résultats bien supérieurs à 20 ou 30 par an. Et si vous choisissez des valeurs très volatiles comme le Bitcoin en ce moment, eh bien, vous allez exploser vos performances et exploser vos gains. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si vous l'avez aimé, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche ici, ainsi euh, vous serez euh, averti par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.